Alors déjà, avant de motiver les agriculteurs, faut il faut être motivé soi-même. Il faut être vraiment euh, se dit, enfin, croire dans le système qu'on va essayer de, de, de développer Voilà, et pas, et, pas, et pas considérer ça comme quelque chose d'anecdotique qu'on va essayer de mettre en place. Quoi. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un réel investissement de la personne en charge du développement pour ce type de, pour ce type de pratique. Premier point. Donc, euh, Et deuxième point, on pourra avoir tous les discours qu'on veut auprès des agriculteurs, rien ne vaut euh, une parcelle de démonstration. Parce que toi, tu l'as remarqué, en fait, de, justement, l'effet de, de parcelle de démonstration Oui, oui, oui. oui. Sur le département de l'Hérault, si on n'avait pas eu le... Si on n'avait pas eu le domaine de Restinclière, donc, euh, qui a maintenant une, une quinzaine d'années, euh, bien développé, avec, une, avec des, des, des témoignages d'exploitants qui, qui continuent à mettre en valeur les parcelles, jamais on aurait déclenché. On, on a des gens qui sont a priori euh, favorables et motivés. Voilà. Il faut, il faut, euh, et vraiment de les emmener sur des parcelles de démonstration, c'est l'élément déclencheur qui fait qu'on va arriver euh, au bout du projet. Euh, alors après, il y a une longue, longue discussion à avoir avec chaque personne euh, qui va être motivée par un projet agroforestier pour le rassurer, pour définir déjà euh, pourquoi lui va mettre en place ce système-là, essayer de comprendre quelles sont ses motivations réelles et profondes euh, voilà, pour être sûr que la personne soit motivée. Parce que un des autres critères euh, concernant l'exploitant, il faut que l'exploitant soit vraiment lui aussi euh, motivé parce que ça nécessite quand même un entretien régulier, de faire attention aux arbres quand on, est, quand, quand, quand on cultive euh, la bande entre les deux rangs, rangées d'arbres. Donc si la personne au départ, elle a été, elle a été fortement, euh, enfin, on, on, on lui a dit que ce serait bien, etc. On lui a été allé un peu dans les pieds, on lui a donné des aides pour, euh, pour la motiver, etc. Mais si dans le fond elle n'est pas vraiment motivée, le système à mon avis... Euh, risque de ne pas aller très loin quoi. Voilà. Donc il faut, il faut et pour comprendre, il faut déjà définir et comprendre la motivation de, de, de, de la personne et être sûr de cette motivation. Moi moi, j'ai eu des personnes qui voulaient partir sur la et j'y suis allé avec un discours plutôt complètement négatif, volontairement en disant: voilà, ça va être une gêne pour l'exploitation, etc, pour que la personne se pose les bonnes questions et que voilà qu'on que, qu ne me fasse pas le reproche, euh, dans quelques années, de dire bah oui, mais vous aviez oublié de me dire euh, telle ou telle chose, etc. Quoi. Donc la personne sait les risques qui sont liés à la production de bois sur des, des longues périodes. Euh, connaît les, connaît, on n'est jamais sûr du, du résultat en termes de production de bois, euh, de la manière dont on se, va se comporter la, la plantation. Euh, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas encore tout à fait complètement les interactions entre, le, entre les arbres et les cultures, il y a peut-être des choses qui vont, être, qui vont être émergées. Voilà, la personne sait qu'il y a. Il y a un tas de. Euh, enfin, vraiment toutes les cartes en main pour choisir en connaissance de cause. Quoi. Il n'est pas question de faire du développement forestier en disant l'agroforesterie, la euh, euh, c'est la panacée, ça va répondre à, résoudre tous vos problèmes, etc. Il faut vraiment jouer carte sur table euh, et après adapter le projet agroforestier en fonction de, de la motivation de la personne, de ce que lui souhaite assigner. Moi, une des premières questions que je pose, c'est quel est le rôle ou quel, est, va, va, quel va être le, le rôle de l'arbre dans votre système agroforestier Est-ce que c'est produire du bois Est-ce que c'est euh, euh, servir de nichoir aux oiseaux Est-ce que c'est est -ce est la biodiversité Est-ce que c'est pour vous faire de l'ombre Est-ce que c'est. Voilà. Enfin, essayer de, de, de bien définir quelle est la finalité, déjà ce qui va orienter très fortement à la fois le choix des essences, les densités, etc sur le, le système agroforestier lui-même, donc et après essayer de voir de, de rendre compatible le système agroforestier qu'on va mettre en place avec les techniques de culture que va avoir l'agriculteur. Voilà, une des choses importantes, c'est que l'agroforesterie n'est pas une contrainte qu'on va apporter, mais c'est bien, c'est pas l'agriculteur à s'adapter au système agroforestier, mais c'est bien au système agroforestier qu'on va mettre en place de s'adapter aux techniques de travail de, de, de, de l'exploitant.